bonjour Bonjour la reine Coco, bonjour la reine Michel Votre vie dépend totalement de vous. Il est impératif pour vous de comprendre parce que on fait des déblocages, on fait des lavages. Ok Il y a les kits, kits de déblocage. Qui de célébrité, kit d'attraction, kit de commerce, kit de fondation. Il y a les bracelets. Là, ce ne sont que quelques trucs. Je vais pas j'en ai encore porté. Vous connaissez celui-ci, Oui, oui. Vous mettez. Je veux que vous puissiez comprendre que l'élément principal, c'est vous. Et beaucoup d'entre vous, vous continuez de vous laisser euh, mmh. affaiblir. Mmh. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, mais vous continuez de vous laisser affaiblir par des, des pensées, des paroles. Et vous laissez cette paresse venir sur vous. Il y a beaucoup parmi vous, vous m'écoutez. Ça fait cinq mois que vous m'écoutez, vous n'avez jamais pris le sel de cinq ans. Jusqu'à mettre le sel dans votre eau pour vous laver avec. Jamais. Jamais. À un moment, quand tu veux changer, toi-même, tu dois désirer le changement que tu dis. Et le désir, ce n'est pas seulement de « wishful thinking », comme on dit en anglais. Tu dois mettre l'action sur ça. Oh oui, je « Ah oui, quand je t'écoutais, j'ai eu l'idée de créer tel business. » Tu as alors créé le business-là. Quand j'ai écouté, j'ai eu une de. Je ne vais pas avoir le nombre de témoignages que j'ai. Attendez, je vais vous lire quelques témoignages que j'ai eu ce matin. Bonjour Marie, j'espère que vous allez bien. De mon côté, depuis trois jours, je ne me sens pas bien. J'ai l'impression que ma tête va éclater. Merci pour la vidéo. Après la lecture du psaume 126. Après la lecture du son 126, ce matin, j'ai fait ma demande au Seigneur. Quelques minutes après, de... ma demande a été exaucée. Je vais de ce pas envoyer ma dîme bon, et payer mon kit de déblocage, comme l'Esprit m'avait demandé de le faire pendant que j'utilisais mon kit de fondation. « Bonjour, Faye Jocelyne, comment allez-vous ce matin ?»« Je viens témoigner mon lavage de trois jours. »« Après mon lavage de trois jours que vous avez demandé de faire avec du lait et du miel, » Chaque matin, je vous donne les astuces ici. Beaucoup d'entre vous ne faites pas. Vous venez seulement me regarder comme la télé. Après l'astuce du lait et du miel, j'ai respecté à la lettre vos consignes. Et seulement, dès le premier jour de mon lavage, pendant la nuit de sommeil, environ 5h du matin, je vois en songe des asticots sortis en quantité de mes, paumes de, main, de mes deux paumes de main. Au fur et à mesure qu'ils sortaient de mes mains, mes mains me faisaient mal. Même jusqu'à présent, parfois j'ai la sensation de chaleur dans mes paumes de main. Et je ne sais pourquoi. Je dois le remercier énormément. Je, je m'en rappelle, j'ai parlé d'une bain de, de lait et de miel ici-là. Le lait et miel, c'est l'abondance financière. Imaginez, elle se lave avec. Le lait et le miel, ce n'est pas mon kit. Ce n'est pas de mes kits. Je dit, ah, prenez-vous même à la maison, vous faites. Elle prend, elle fait. Elle voit en songe comment les asticots sortent de ses mains. Peut-être qu'il y avait des blocages qu'on avait mis sur son argent. Parfois, il ne sait pas ce qu'il vous faut. C'est comme si vous ne voulez pas avancer. Oui, c'est ma tante. Ta tante t'empêche d'aller prendre le nido de 150, tu mets dans l'autre tu te laves avec Ta tante t'empêche de prendre le nidot, le nidot. 150, tu prends, tu mets dans l'eau. Mmh, mmh. Tu n'as pas le miel, tu mets le sucre. Le lait que tu bois chaque matin, là, tu peux te laver ça. Quand tu, prends, tu bois le café, hein, tu prends le sucre, tu prends le miel, le lait, tu prends, tu tournes, tu tournes, tu, tournes, tu bois. La sagesse, c'est quand tu sais ce que donc les choses de chaque jour, tu connais prendre ces choses-là et tu en fais bon usage. Parce que la solution à tes problèmes, c'est dans ta maison. C'est dans ta maison. Donc, je vais relire le témoignage pour ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, bonjour, bonjour. Elle dit, je viens témoigner, je suis à mon troisième jour de lavage. Vous m'avez demandé de faire le bain au lait et au miel. J'ai respecté à la lettre vos consignes. Dès le premier jour de mon lavage, pendant la nuit de sommeil, aux environs de 5h du matin, je vois en songe des asticots sortis en quantité de mes paumes de main. Au fur et à mesure qu'il sautait, mes mains me faisaient mal. Bon, je vais vous lire le prochain témoignage. Bonjour, la reine Jocelyne. J'ai passé ma commande hier auprès de ton collaborateur de Nantes. Chapeau et kit. Et d'ici deux jours, je prendrai deux autres kits et le bâton. J'ai fait mon rituel. Lait, sucre, biscuit, bonbon. Je l'ai consulté hier matin. Je lui ai donné le rituel que les ancêtres m'ont montré de lui montrer, de partir faire. Elle est partie à la scène. Elle est à Paris. Vous vous aimez, elle est à Paris. Elle a pris le lait, biscuit, bonbon, riz. Dans la grande scène, pas trop loin de chez moi, très tôt ce matin. Ensuite, en rentrant, je me suis assoupie sur le canapé. Donc elle est sortie à quelle heure? Elle est sortie à.. 4h35 et là elle dit vers 4 h 5 ça veut dire qu'elle est partie vraiment tôt tu es venu dans mon songe tu étais vêtu de blanc pur, d'une clarté avec quelque chose autour de ta tête en blanc tu m'as appelé écoutez, je... mes habillements ne sont pas au hasard je ne m'habille pas au hasard je porte ce qu'on m'a montré sur moi dans le spirituel. Parfois, vous allez voir, voilà, voilà, voilà une couronne qui mise sur ma tête. C'est vrai que parmi vous, souvent, je, je vous dis que je vends les chapeaux spirituels, je vends les cories. vous dites, ah, ça va me servir à quoi? Il y en a parmi vous, vous avez des vêtements spirituels que vous devez avoir, avec vous. Coco Tchab, je ne vais pas te dire, je le dis pendant sa consultation. Tu as compris, non? Et le rituel consiste à quoi Et le truc c'est que la consultation ce n'est pas le hasard. C'est parce qu'il y a pas de choses à toi. Je l'ai consulté, les ancêtres le m'ont dit que Dieu lui aller faire ça à l'eau. Elle est partie à l'eau, elle a fait. Je l'ai consulté hier matin, le, ce matin-ci, à 3h ou heures, elle est partie, elle a fait ça à l'eau. Voilà son témoignage qu'elle m'a envoyé ce matin, elle m'a envoyé ça à 5h50. Bien sûr à l'heure de France c'est 6h50. Elle dit, il y 4 ou 5 ans, tu es venu dans mon sens, tu étais vêtu de blanc, d'une clarté, avec quelque chose autour de ta tête en blanc. Tu m'as appelé par mon prénom et tu étais accompagné étrangement d'un homme blanc que je connais, que j'échange avec lui depuis des années. Et voilà, elle me donne le prénom de l'homme. Et elle dit, le monsieur était avec vous et vous êtes venu dans ma maison. Et voici, vous m'avez dit, elle donne son nom. Bon, Jocelyne, je viens voir ton fils. Je rappelle que cet enfant-ci, c'est un enfant qu'elle a accouché en fait une est normale. Après, l'enfant a subi des attaques. Donc, on a attaqué la, la partie cérébrale de l'enfant. Actuellement, l'enfant elle doit, elle doit aider l'enfant pour faire les selles, elle doit aider l'enfant pour se laver, elle doit tout faire sur l'enfant. Et la mère, la mère du père de cet enfant lui avait dit que c'est moi qui ai bloqué ton enfant. Écoutez, elle a dit, que c'est moi qui ai fait ça sur ton enfant. Parce que le fils de cette femme voulait que la dame s'il avorte, elle a refusé. Elle a accouché l'enfant, elle a fait des bien pourtant. Quelques semaines plus tard, l'enfant tombe comme ça pour rien, l'enfant tombe. De rien de plus qu'aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années. Elle me dit donc, je suis venue, je lui dis que je viens voir ton fils. Dans le rêve, je lui dis que je viens voir son fils. Elle dit, je vous ai amené dans sa chambre. Tu lui as souri et parlé pendant un moment. Puis tu priais, je voyais tes lèvres avoir des mouvements, mais j'entendais aucun son. Mon fils, il te souriait et te regardait comme s'il était, était captivé. Cet homme qui était avec moi, le blanc qui était avec moi, était auprès de toi, mais il parlait aussi avec mon fils. Sauf, sauf que euh, lui, j'entendais ce qui se présentait. Je ne sais même pas si il entendait ce que tu disais à mon fils. Je me suis réveillée. J'ai l'impression que tu représentais la Vierge Marie. Je vous ai déjà parlé de l'importance de la Vierge Marie ici, La fête, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. J'ai des instructions qu'il vous donne souvent ici pendant mes directs comme ça c'est un danger qui m'entend me dit que dis-le ça je dis tu peux, après tu vas te coucher que tu, tu dors donc tu penses qu'il n'y a rien à faire ce matin tu penses qu'il peut être à la plage là-bas ou en train de courir Ce que l'obéissance ou l'application de ce que tu connais qui va t'aider. Certains parmi vous, il suffit seulement de prendre le sel écoute-moi bien le sel avec lequel tu cuisines. Regarde. Merci, Ariane, pour, ta, pour la recette que tu donnes. Voilà le sel. Ça, c'est le sel sang de Jésus. Tu peux ne pas avoir ce sel chez toi. Tu prends le sel avec lequel tu cuisines ta nourriture. La solution à vos problèmes est dans votre cuisine, dans votre armoire. Bonjour, la Reine des Piannes. Bonjour à tout le monde. là. Tu prends le sel, tu... Trois cuits à café ou trois pensées. Mets dans l'eau. Voilà les psaumes. Dis le psaume 23, 35, 91. Dis ce que tu veux. Prends l'eau là, tu te laves avec. Je vous assure, il y a des gens qui me suivent depuis six mois. Même le sel dans l'eau là, ils n'ont jamais fait. C'est comme ça que vous êtes bloqué. Ouais. C'est comme ça que vous êtes bloqué. Des choses sont bloquées. Pour le lait et le miel, vous avez l'habitude de faire vos choses très tôt le matin. le lait ça peut être le comment on dit le lait nido qu'on a prends un sachet de nido tu mets un ancien litre d'eau ou 3 4 litres d'eau ça c'est après avoir fait ton lavage donc tu te laves tu enlèves la saleté sur toi tu prends maintenant le, le seau tu verses le lait dedans la poudre tu prends le miel de préférence le miel si tu n'as pas le miel prends le sucre tu peux mettre 7 sucres Là, tu mets 3 ça ne sera passé ou bien tu mets trois cuillères à soupe de miel. Tu prends, tu verses dedans. Seigneur, merci beaucoup Papa Yahweh. Tu as dit que tu as amené tes enfants dans une terre où il y avait du lait et du miel. Par ce miel que je prends, je verse sur moi. Seigneur, restaure ma, ma peau, mon attirance. Que dans mon business, que les gens m'aiment. Que je parle comme ça, les gens écoutent ce que je dis. Je viens de vous lire le témoignage de la personne qui a fait le bain de lait et de miel. Elle a vu les, les asticots sortir de ses paumes de main dans le rêve. Le premier jour de lavage. Faites ça pendant trois jours. Si vous voulez, vous mettez le jeûne sur ça. Si vous allez très bien, vous êtes malade, ne jeûnez pas. Tu prends les passages et là, tu lis. Seigneur, restons au bout. Que quand les gens me voient comme ça, ils m'aiment. Mon attraction. C'était parmi vous, il y a un esprit de rejet sur vous. Mireille, ne vous, en, ne vous en prie, Michel, ne me posez plus les questions qui n'ont pas de sens. Si tu travailles la nuit, tu fais le bon quand tu peux, non Ouais, okay. qu'est-ce les heures 12h, 9h, 12h, 15h, 18h Écoutez, vous vous, vous bloquez souvent dans la spiritualité parce que non, comme je n'ai pas encore ça, je vais attendre. Non, je n'ai pas encore ça, je vais à Tang. la spiritualité n'est pas comme ça je vous dis souvent que si tu n'as pas le sel ma, mon sel que je vends prends ce qu'il y a dans ta cuisine en attendant d'acheter le sel en attendant d'acheter le sel spécial qui vient du, du, du Cuba ou bien du, du Tibet parce que le temps que tu paies là tu es en train de te de, de gâter toi-même donc tu mets ton eau où tu as mis le lait même si c'est le lait concentré, tout ce que tu veux, mais pourvu que ce soit blanc. Même si c'est le lait concentré que tu as, prends, tu mets. Pourvu que ce soit blanc. Fais avec ce que tu as en attendant d'avoir ce que tu veux. Ça, c'est ma règle de base. J'ai les business que j'ai commencé avec 5000. Même les affaires de banque que je vous montre, au départ, je ne connaissais que le sel. Je ne connaissais pas les, les parfums, les ceci, les, les, les kits. Je ne connaissais pas tout ça. Mais j'ai fait ce que je connaissais. C'est ça qui vous bloque souvent. Ce bain que je suis en train de vous dire, c'est pour restaurer votre attraction. Certains d'entre vous, vous êtes là comme ça, là. On vous a déjà. On t'a rejeté. Donc, c'est comme si tu sentais, tu restes comme ça, là. Ton mari qui est de la maison, il part. Mamie, prends le miel. Le lait, mets dans l'eau. Lave-toi avec. Tu finis le, le lait là, tu fais le sel. Seigneur, restons ma beauté. Seigneur, restons mes finances. Restons mes finances. Ma vigueur. Quand tu vas verser le lait sur toi, écoutez, vous buvez le lait, c'est bon dans le corps, non? Je t'assure, quand tu vas verser le lait sur toi, tu vas sentir quelque chose qui va quitter sur ton corps. Je vous dis... Toutes les choses que vous mangez là, quand tu mets ça sur le corps, ça a un autre, autre pouvoir. Le pipi que tu jettes là, quand tu mets sur ton corps, tu vas voir comment ça va faire. Ce sont les choses que j'écoutais avant, je me disais, ah, le pipi, n'est-ce pas on jette le pipi N'est-ce pas on jette le pipi Maman, l'onçon qu'il y avait sur moi le premier jour où je me suis lavé mon pipi. Et euh, euh, euh, maman, maman. Je reste toute la journée sans se je sens l'énergie sur moi. Je sens le son sur moi. Ah, comme... je, oh, je me suis lavé avec le pipi le matin. Je me suis lavé avec le pipi le matin. Qu'elle vous parle comme ça, je sens, je sens comment... Parfois, tu commences quelque chose, tu te lèves le matin, tu te dis, je vais partir là-bas, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu finis, tu te couches, tu dors. Tu dors jusqu'à 14h. Alors qu'on fermait le bureau à 12h, il y a une emprise sur toi. Il y a un contrôle qui se passe sur toi. Il y a un contrôle qui est sur toi. Tu ne sais même pas. Voilà les examens qui arrivent. Lavez vos enfants, avec les bandes de... Ouais, Seigneur. J'ai ma... une de mes enfants qui m'a écrit. J'ai dis que j'ai fait le pipi, la, la fatigue qui m'a pris, j'ai cru que j'allais mourir. Il y avait trop de mauvaise énergie en toi, c'était ça qui sautait. Une de mes filles qui a 17 ans, elle me fait le message dans la nuit. Elle me dit, maman je veux te donner un témoignage. J'ai commencé à me laver avec le sel. Premièrement, à l'école, tous les gens qui me, qui me détestaient, ils sont venus me demander pardon. Deuxièmement, maintenant à l'école, quand je ne comprends pas quelque chose, je n'ai plus peur, je lève la main, je demande et le professeur explique. L'enfant à l'école. Tu peux pas savoir, on a ton enfant. Les esprits sont dans ta maison. Ton enfant attaché ton enfant. Tu vois l'enfant qu'il fait des trucs sans comprendre. Là, tu sais, dans l'enfant, tu, es, tu, es, tu, es, tu, es, tu es dépassé. L'autre qui dit que, euh, Naya, tu n'as pas fait ça, comme si le palu à t'arrêter. Oui, oui, ça c'est les symptômes. Quand on ça tous les mois, tu dois... Écoutez, dans le mois, tu dois avoir tes jours de lavage. Trois jours de miel et lait. Trois jours de pipi. Le reste du temps, tu fais le sel. Maintenant, si tu as les kits que tu as pris, peut-être le kit fondation, écoutez, vous devez faire vos kits fondation. Et le kit de fondation doit se faire au moins pendant trois mois. Le mois, si tu prends 55 000, quitte fondation, tu fais. Le mois prochain, tu prends encore 55 000, tu sors ton argent. Tu fais. Pareil, le mois d'après, tu fais. Il y en a parmi vous qui devez faire même 7 mois de lavage. tu as déposé ton bain de devant toi, lait et miel, je dis bien si vous êtes spirituel, vous êtes connecté. quand vous allez verser le lait sur vous, vous allez voir que ça, parce que c'est spirituel, je vous dis, tu peux aussi utiliser le lait, le bain de lait pour faire ta purification, tu fais trois jours avec le sang de Jésus, tu utilises le sel le sang de Jésus, les trois autres jours, tu utilises le lait, donc tu lis les passages suivants, si c'est pour la purification tu lis le passage suivant, somme 51. Somme 51. Et tu lis le somme 35. Donc le combat et la purification. Ça, c'est pour le bain de purification. Maintenant, si c'est pour le bain de déblocage, tu lis le somme 35. Isaïe 10, verset 27. Somme. 91. Ésaïe 54, verset 17. Tu lis tout ça. La reine Brigitte, si tu veux payer ta dîme chez moi, si tu peux faire un RIA, c'est bon. Si tu ne peux pas faire de RIA, contacte la représentante de Paris. Tu lui donnes, elle va m'envoyer. Oui. Celle de Paris ou de Nantes tu déposes sur son RIB, tu le fais transfert bancaire de RIB, elle va m'envoyer ça. Donc, je bénis les dîmes que vous payez chaque fois. Si ces enseignements, si vous aident, je bénis vos dîmes, je bénis aussi vos augmentations financières. Voilà. Donc, si c'est le vin de déblocage, comme j'ai dit, Somme 35, Somme 23, Somme 91, Isaïe chapitre 10, verset 27, 27, 27. Isaïe 54, verset 17. Voilà. C'est pour le déblocage. Si tu ne peux pas jeûner, même si tu ne peux pas jeûner, fais seulement les bains. Maintenant, je vais vous donner les instructions encore. Certains d'entre vous, prenez les, les choses que je vais vous donner suivantes, les choses suivantes. Vous allez prendre le, le riz, un kilo de riz, non cuit, un paquet de bonbons, un paquet de biscuits, avec une bouteille de vin rouge. Ok Pâté, offrir ça à l'eau. Le riz représente l'abondance. Vous demandez l'abondance. Le vin, c'est pour leur propre enjoyment. Le, les biscuits et les bonbons, c'est pour leur demander qu'ils mettent le sucre dans votre vie, qu'ils mettent le goût dans votre vie. Et, et Naira, arrête, je vais te bloquer. Défile les commentaires, tu vas voir. J'ai dit, j'ai répété. Et les gens ici ont recopié ça, ils ont mis ici. Ça ne va pas, tu regardes le direct, c'est à nouveau. Parfois, vous êtes tellement paresseux qu'on ne veut pas vous asseoir pour regarder ce qui va vous aider. Ce que je vous donne ici, les gens me payent pour que je leur dise ça. Je donne même gratuitement ici. Si tu ne peux pas mettre les mégas dans ton téléphone pour regarder. Mais arrêtons aussi quand même, non. Arrêtez aussi. Faut pas de paresse là. Vous exagérez. Mais ne vous inquiétez pas. Pour chaque personne qui regarde ma vidéo, tu vas faire... Quand tu es béni là comme ça, là, ça augmente sur mon compte. Bien même. Ça augmente sur mon compte. C'est pour ça que je vais toujours vous apporter de la valeur. Je ne vais même pas hésiter. Quand on me dit « dit », je vais dire. Parce que Même si c'est deux personnes qui vont te faire, ça va les aider. Le kit de fondation va vous aider pour briser les malédictions sur vous. Beaucoup d'entre vous êtes sous l'emprise des malédictions. Il vous faut faire les kits, il vous faut faire les lavages, il vous faut faire les offrandes, il vous faut faire le salaka, il vous faut aller à l'eau, donner les choses à cela. Et on n'entre pas dans une ville, on ne s'installe pas dans un pays sans partir à l'eau, voir les entités de ce pays là. Dit que vous ne trouvez pas l'eau. Vous voulez qu'il fasse comment Il y a des gens qui voyagent pas dans une autre ville pour faire leurs offrandes à l'eau. Waouh! donc Bibiane, tu dis que tu faisais d'abord le kit hum, j'ai commencé le kit fondation avant je ne rêvais pas souvent euh, Bibiane, il faut écrire ton témoignage on va, on, va, euh, on, va, on va publier ça, ça va aider les gens moi je vous dis souvent d'écrire vos témoignages pour qu'on on, on on on publie ça aux autres personnes les témoignages aident les autres parce que ça construit leur foi Vous ouvrez les paquets, vous versez tout. Oui. Vous ouvrez, vous versez. En versant vous parlez. Bonjour, bonjour. Euh, la reine Sandrine. Donc je vous ai dit ce que vous pouvez faire. Euh, on ne fait pas le lavage pendant les règles. Pierre Blakewood, soyez logique comment Va-le. Parce que j'aime les déceptiques tu connais. Bonjour le roi soleil, j'ai très bien dormi. On ouvre tout. On verse tout. Je ne comprends pas votre question. Tu arrives à l'eau, tu ne verses pas l'eau. Pourquoi Tu vas rentrer à la maison, faire quoi avec le reste Que j'étais bien à mes instructions de la journée. Bonjour, le roi Stéphane. La reine Karel, bonjour. Espoir, bonjour. Vous devez comprendre que ce sont vos actes, vos propres actes qui vont vous sauver. Personne ne va vous sauver. C'est que vous aimez toujours. Oh, oh. Je peux vous dire le nombre de personnes qui écoutent ce que je donne comme instruction. Ils ont mis en pratique et leurs choses ont avancé. Mais Daniel Blandine. Tu veux me demander si on achète le, le sel au marché ou à la boutique Arrêtez. Arrêtez. Tu pars à l'eau quand tu as la possibilité. J'ai des conseils de partir quand il fait trop de jours parce que si c'est les plages où il y a tout le monde qui vient, celle qui m'a donné le témoignage ce matin, je vais vous lire le petit témoignage à nouveau. Ordinateur, je vais t'arrêter. Hein. Fais trop de bruit toi. Celle qui m'a donné le témoignage ce matin, elle est partie, elle vit, en, elle vit à Paris, elle est partie à la Seine. Attendez, je vais vous relire son témoignage. Elle dit, euh, « J'ai fait le rituel à l'eau. Lait, sucre, biscuit, bonbon, riz, dans la grande Seine, pas trop loin de chez moi, très tôt ce matin. Ensuite, en rentrant, je me suis assoupie sur le canapé. Les 4h5h, donc si les est et qu'elle reste, et que c'est à 5 heures qu'elle elle, elle, elle dit ce témoignage, après usage du tissu blanc dans le kit de fondation, garde le tissu, garde le tissu, garde le tissu. Ne le jette pas. Le cadenas on jette, mais le tissu on ne jette pas. Donc, euh, elle dit donc 4h, 5 heures, tu es venu dans mon songe, tu étais vêtu de blanc. D'un blanc pur, d'une clarté, avec quelque chose autour de ta tête en blanc. Tu m'as appelé par mon prénom et tu, tu étais accompagné d'un homme blanc. Après maintenant, euh, tu m'as dit que tu voudrais voir mon fils. Et tu m'as dit, je viens voir ton fils. Je vous ai amené dans sa chambre. Tu lui as souri et parlé pendant un moment. Puis tu priais. Je voyais tes lèvres avoir des mouvements, mais j'entendais aucun son. Et puis mon fils te souriait. Et après dit, euh, je me suis rebillée en susseau, j'avais l'impression que tu représentais la Vierge Marie. Écoutez, <coughs> il y a des choses qu'on vous a dites très tôt dans votre vie pour vous décourager. Premièrement, quand je soigne quelqu'un qui est euh, protestant, je prends l'effigie de la Vierge Marie, je lui donne. Il me dit, moi, je ne peux pas utiliser. Je suis, parce que je suis, parce que je suis, je suis euh, protestant. Je lui dis que ouais. Donc si la Vierge Marie va venir te sauver, tu vas refuser parce que tu es protestant. Le deuxième mensonge qu'on vous a aussi montré, c'est que, oh, l'eau est négative. L'eau contient les mauvais esprits. Oh, écoutez, il y a le bon, il y a le mauvais partout. Il y a le bon, il y a le mauvais partout. Tu peux prendre le couteau, tu tues quelqu'un avec. Tu prends le couteau, tu coupes quelque chose. Tu prends le couteau, tu te libères. Si tu étais attaché, je attaché, je vous montre. Donc et l'esprit très ouvert par rapport à certaines choses. Il l'esprit très ouvert. Sinon vous allez vous retrouver très bloqué. On te dit peut-être que va à l'eau, tu te donnes ça. Ah, ah. moi je veux partir là-bas, par la ville. Hum, non, l'eau. On m'a toujours dit dans mon pays que dans mon village que l'eau, l'eau. Tu arrives, tu dis que je parle à la l'entité positive de cette eau. Les gens peuvent partir à l'eau, ils attachent les gens. Un jour je fais le lavage d'une femme, je vois comment quelqu'un a pris son caleçon. J'ai une vision, je vois quelqu'un pris son caleçon et partir à l'eau, attacher le caleçon, laver pour bloquer le travail, le, le, le, le, le foyer de la femme. Je vois ça, je lui dis que m'attends un peu, je vois l'eau, je vois quelqu'un avec ton caleçon. Elle me dit, maman, j'ai laissé mon mari au Congo. Depuis trois ans, le mariage est dandine. Quand je venais ici, il avait dit qu'il me suivait. Et j'ai laissé mes habits à la maison. Et dans la ville où on vit au Congo, il y a l'eau. Et les femmes pratiquent beaucoup là-bas, là à l'eau là. Donc ça ne me surprenait pas qu'une femme est venue prendre chez moi là, puis un de mes caleçons. Elle est partie, fais ce que tu vois à l'eau. Les hey, gens qui partent à l'eau, ils t'attachent. Toi-même, tu pars avec la même eau-là, tu ne parles à cette eau-là. Parce que tous les autres du monde entier communiquent entre elles. Non Donc, ouvrez votre esprit, s'il vous plaît. Le feu, tu peux prendre le feu, tu brûles quelqu'un, il meurt. Tu prends le feu, tu mets en bas de la mamie, tu cuis la nuit, tu manges. Vous avez tellement détesté la vieille Marie. Tout ça, ce sont les plans, sont les plans de l'ennemi. Lily, donc Dieu, si tu viens d'arriver et que tu ne regardes pas les vidéos aussi, on va te parler n'importe comment. Va te mettre, t'asseoir, tu regardes les vidéos. Sur Facebook, sur, sur, sur YouTube, c'est le même nom que tu vois ici. Tu vois je fais ça comment Merci, merci, merci. Je suis sur ma page YouTube ici, là. Je vous dis combien de vidéos j'ai sur YouTube A pas de préparation précise ou spécifique. Mireille, Wendy, tu as fait commencer et ça te... Ça te Marie Moliki, je n'aime pas les gens qui demandent de l'aide. Tu as compris? Tu as compris Marie? Je te dis moi, ah oh, Je n'aime pas les gens qui demandent de l'aide. Tu as commencé à t'aider toi-même. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a que vous qui allez vous aider. Ça fait qu'on dit que c'est oh, oh aidez-moi, aidez-moi, je ne dans... suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Toute personne qui dit qu'il est la personne qui va t'aider, qui va vouloir te mettre en, sur un jug Soit un joug. Tu peux entrer. Je crois que je dois avoir une centaine de vidéos en ligne. Pardon. Viens lui donner du travail, s'il te plaît. Il est déjà là. L'Académie des enfants va commencer le 1er juillet. Mais je pense que la, la, première, la dernière semaine de juin, je vais prendre quelques enfants. Mais on commence le 1er juillet. Donc, je, bien, je vous ai précisé qu'on pourra accueillir les enfants sur place aussi. Ceux qui ont les enfants sont dans d'autres villes, ils peuvent venir, ils dorment sur place, ils font tout sur place. Sandrine, tu n'as pas l'eau, tu voyages, tu pars pas là où a l'eau. Arrêtez. On la paresse. Allez dans la Bible, vous voyez comment les gens voyagent pour aller faire les offrandes ou les sacrifices ailleurs. Tu vois il dit que Dieu m'a dit où tu pars, où? il dit que je n'ai pas fait mon sacrifice dans telle ville. Vous là, vous aimez toujours que tout soit à côté de vous. Si on n'a pas l'eau, on fait comment Tu cherches l'eau. Peut-être vous pensez que quand les gens vous attachent, oh, ils sont prêts à voyager. On dit qu'il y a quelqu'un à l'Est. La personne va voyager, va traverser des zones dangereuses. Parce qu'il part pour un truc qui va t'attacher. ça n'est pas long, on fait comment? Reste sur place. Restez sur place. Vous allez lire. Moi, j'aime ce que je fais parce que.. <rire> je ne vous supplie pas. Ne fais pas. Tu vas souffrir. Souffre encore bien. Oui. Souffre encore. Une autre de sauf yet, Sauf so again. Chaque jour, tu prends le sel, tu mets dans le tu tu ne peux pas, tu manges. Tu prends le sel, tu mets dans le tutu, tu ne tu peux pas, tu manges. On te dit, prends le sel, mets dans l'eau, lave-toi avec. Hein, moi, vos choses là. Moi, vos choses là. Moi, je ne suis pas moi, je suis ça. Okay. Prends le lait de 150, mets dans l'eau, lave-toi avec. Hein, moi, vos choses là. Moi. Ne fais pas. C'est chacun qui sent que dans son corps. C'est chacun. C'est pour voyager, pour partir au deuil de telle personne. On parle entièrement de... On te dit, va au village, parfois tu pars même dans ta ville natale, hein, là où on a enterré tes grands-parents. Là où on a enterré tes grands-parents. Tu ne passes pas sur leur tombe, mais tu pars pour enterrer, pour enterrer le cousin de ta, de, ta, de, ta, de ta copine. Tu oublies ton propre travail spirituel. Moi, tu Depuis quand tu es parti au village pour faire le travail spirituel, ou bien pour nettoyer la tombe des ancêtres ça fait cinq ans, hein. Mais la semaine passée, on était au village. Je suis passé au village. Tu partais faire quoi? Non, on partait enterrer notre voisine, non. Tu es bête. Tu dois quitter de ta ville comme ça. Tu prends ton sac. Tu pars au village pour deux jours. On dit que tu pars où? On dit que je pars travailler. Tu as de... tu nettoies la tombe. Et quand tu fais ton travail spirituel au village, tu dors même un peu là-bas. Quand tu dors la nuit, ils vont te parler. Ils vont te visiter. On ne pas au village faire le sala quand on rentre le même jour. C'est la nuit qu'ils vont te parler. Oh, vraiment. Oh, moi, c'est des choses qu'on ne connaissait pas. On hein. ne connaissait pas. J'étais bête avant. J'étais bête. Jesus. Bonjour, les oiseaux. Bonjour. Ça va? Okay. il était bête quand on part au village, quand on commence à faire je dis, oh dépêchez-vous, il dit à mon oncle fais vite, après il dit qu'on dort. moi je vais dormir il n'y a pas la lumière, il n'y a pas les moustique moi je ne peux pas moi dormir ici f... la direction que tu reçois la nuit, mof, midi. tu confirme. dans la nuit comme ça tu vois ta grand-mère ou ton arrière grand-mère, elle vient elle s'assoit et mange avec toi et parfois, il y a déjà le rêve que tu fais quand tu es encore en ville. Tu, tu rêves, tu te vois tout le temps sur les bancs de l'école. Tu rêves, tu te vois dans votre concession tout le temps, dans votre maison au village. Ils sont en train de t'appeler. Je vous parle comme ça parce qu'il y a quelqu'un d'entre vous. On te parle depuis, tu ne comprends pas. Oui, j'ai compris. Je suis en direct. Tu veux balader aussi Oui. Oui. Ah ah. Ah ah. Bon, ils me disent de dire à quelqu'un ici-là que. C'est ta saison. Ta voix doit porter à l'international. Il est temps que tu relâches ta chanson. Il est temps que tu fasses ton business de coaching. Il est temps que tu ouvres ces voies-là. Il y a quelque chose d'autre que j'ai oublié. Quoi d'autre? Bon, il me disent de vous dire que ils sont sous toutes les formes autour de vous parfois tu peux faire ton travail spirituel tu remarques qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent autour de toi dans ta fenêtre, ils viennent construire le nid sur ton climatiseur, les trucs comme ça ou bien encore tu remarques qu'il y a des animaux que vous pensez qui sont négatifs qui ne sont pas négatifs ok Valérie, je pense que la Vierge Marie il faut beaucoup faire une neuvaine dans la Vierge Marie beaucoup d'entre vous, vous n'utilisez pas la force de la Vierge Marie je ne sais pas pourquoi donc, les enceintes me disent de vous dire qu'il y a des animaux parfois que euh, vous devez ne négativer pas ou bien ne négativiser pas ou bien ne... le français soit comme ça soit. Ok, vous avez compris ce qu'elle voulait dire. Ne ne prenez pas négativement certains animaux que vous voyez autour de vous quand vous faites votre travail spirituel. Ok voyez, ils ont fini, ils sont partis. Ils sont partis. Tu peux peut-être faire ton travail, tu vois le lézard dans ta chambre. Oui, il y en a qui vont venir chier chez toi. Euh, tu peux avoir le lézard, tu peux, euh, tu peux rêver, tu vois le serpent. Le serpent n'est pas forcément négatif. Hein. Voilà, tu peux avoir le chat. Les oiseaux vraiment sont les meilleurs. Parce que vous savez que Jean-Baptiste avait lavé Jésus avec la poule, non <rire> Tu te moques de moi, la reine au fait. Négativiser, hein? négativiser, néga Faites comme vous voulez, vous avez compris ce que ça veut dire. Un animal, parfois, c'est les, les. Il n'y a que les animaux que moi, personnellement, je n'arrive jamais, je jamais à, à voir comment ça peut être positif. C'est la mouche. J'ai horreur des mouches. J'ai dit, toi, mes ancêtres, pardon, ne venez pas sous la forme de mouche. Vraiment. Pourquoi la mouche Bon, passons. Tu peux avoir les fourmis qui viennent. Il y a les mouches les cafards. Like, non. Mm -mm. Donc, euh, quand vous voyez un animal, avant de... de je m'appelle une fois, j'avais un, un rat chez moi. Un rat. J'ai attrapé le rat. En enfin, fait, une grosse souris. Je ne sais pas si c'est vraiment un rat, mais c'est une grosse souris. J'attrape mon voisin, me dit que non, donne-moi, donne-moi. Il commence à nourrir le rat. Il commence à domestiquer le rat. Je lui dis qu'un rat reste un rat, mon fils là-bas. Il prend dans le rat un jour, il part loin, même à 600 mètres de la maison. Il lance le rat. Puis il y a aussi les papillons, les papillons, ce sont les gens d'animaux là, oui. Deux jours plus tard, je revois le même rat à la maison. J'avais remarqué une partie de, une, une partie de ces fesses-là. Je lui ai dit que comment de toutes les maisons qui sont ici à Marquette, elle aura à trouver ma maison pour revenir. Voilà, alors, je, je demande, j'avais un ami à l'époque, qui m'a conseillé de prendre, j'avais pris quoi, j'avais pris la cendre. J'ai pris la cendre, je pense, la cendre de cuisine, là. Donc, tu passes un mec au quartier, là, qui cuisine, tu prends la cendre qui sort du centre de, sa, de son feu, là. Je me suis mis devant la porte, je pense. J'ai parlé, j'ai dit que toi, le rat, si tu es effectivement un de mes ancêtres et que tu es bien, reste dans la maison aussi. Donc, si je te vois encore, je ne vais plus te chasser. Mais si tu es quelqu'un de négatif, je te chasse de cette maison et je te commande de ne plus revenir. J'ai pris la cendre et j'ai soufflé à l'entrée de la porte. Après, je n'ai plus jamais revu le rat, là. Plus jamais. Je sais pas pourquoi ça me revient à l'esprit maintenant. Bon, il y a aussi des petites souris. Par exemple, dans mon bureau, j'ai une petite souris. Je l'appelle Pamela. Pamela, c'est une, une souris poche. Ok? <rire> Pamela aime les arachides. Et quand l'autre jour, mes ménagères ont mis mes arachides dans le plastique, dans les bouteilles. Donc, Pamela n'avait plus à manger. Pamela aime monter sur mon bureau. Elle a pris mes chocolats que j'avais déposés dessus. Elle a commencé à manger mes chocolats. J'ai dit au ménager que pardon. Reprenez quelques grains, là, vous déposez un coin là-bas. Pardon, donnez-le à Dieu, Pamela. Pardon, à M. Pamela, <rire> Pamela soit, je, suis je suis dans mon bureau, vous avez 23 heures, je travaille. Je vois la bonne madame entre par un petit trou là, à côté là. Elle entre, elle a les talons et elle mange, cos, cos, cos, cos, cos. Elle entre dans mon amour, elle part, elle prend un grain d'arachide, elle ressort. Cos, cos, cos, Elle dit bonjour, Jocelyne. Cos, cos, cos, cos. Elle repart. Écoutez, il y a certains de vos ancêtres qui vous visitent. Je sais qu'avant, vous bagarrez seulement pour les sorties de votre maison. Vous allez reconsidérer cela. Aucun donc, aucun animal à côté de toi n'est anodin. Voilà. Pamela, me manque un peu, eh, franchement. Uh, Aïe, yeah, Pamela. <rire> vous voyez comment il parle de Pamela, ça vous amuse. Et Pamela, c'est une de mes grandes arrières, arri grand-mère, je ne sais pas. Et quand vous parlez aux ancêtres, demandez toujours, parlez aux ancêtres même que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a certains ancêtres qui s'occupent de vous, mais vous ne vous les avez pas connus. Ok? Vous ne les avez pas connus, mais ils vous connaissent. Supposons peut-être toi tu meurs, tu reviens voir peut-être la fille de la fille de la fille de la fille de ta fille. Tu vas pas la connaître non mais c'est très peu probable qu'elle se rappelle de toi. Parce que généralement notre généalogie, ça remonte tout jusqu'à l'arrêt grand-mère. Je ne pense pas que tu connais la mère de ton arrêt grand-mère ou la mère de la mère de ton arrêt grand-mère. Donc euh, je suis dans un groupe familial, ils ont, fait, ils ont commencé à fouiller, ils, ont, ils sont allés dans la, la généalogie de notre famille moi, ça m'a fait plaisir de connaître le nom du mari de mon arrêt grammaire et de connaître le nom de la mère de mon arrêt grammaire. Voilà. Donc c'est petites choses comme ça. Et parfois, quand tu vas aller à l'eau, tu vas faire ton offrande. Je dis toujours quand tu arrives à l'eau et tu finis ce que tu as fait. Parfois, tu vas voir un oiseau qui va venir tourner autour de ta de, en haut de ta tête, ou bien tu peux finir ton offrande. Ça, tu vois l'eau. Parfois, c'est ce que tu peux voir. Si tu es sur la rive, le l'eau le, va monter rapidement. Ça sont des petits signes en fait. Tu vois peut-être quand tu arrives c'était en marée basse. tu parles, tu parles, tu fais ce que tu as fait, tu verses, tu... Après quand tu restes là-bas, tu vois vraiment l'eau, subitement la marée haute commence. Ça sont des petits signes. Ou bien euh, il pleut. L'autre là, alors c'est grave. Je me rappelle en, en septembre, je suis allé l'un des premiers salarcs que j'avais fait au village. On a fini, il a plu pendant 5 minutes. S'arrêter, ça c'est déjà genre de des petits petits signes comme ça, et vous devez apprendre à lire parce que le, le spirituel c'est un peu comme si ta grand-mère meurt, elle revient, elle est à côté de toi, mais elle ne peut pas, elle ne peut pas te parler audiblement, elle ne peut utiliser que les petits signes. Elle envoie un oiseau, l'oiseau pipipip. vient, fait pipi pipi pipi, pipi pipi, pipi pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, Vous savez ça, non? Il y a les, les gens qui disent que oh, oh, il y a une souris dans la maison. si Tu mets l'argent la souris, la souris la bien Ça c'est un souris maléfique. Donc, je vous dis toujours que tout ce qui peut être utilisé dans le mal, dans le spirituel, tu peux aussi prendre la même chose pour le bien. Donc ne détestez pas tout. Genre, euh, euh, ça peut aussi être utilisé pour le bien. Ok. Donc, ton ancêtre veut te parler. Là, voilà à côté de toi. Chaque jour, là, à côté de toi, elle est derrière, fatiguée. Dans le rêve, elle vient, elle te parle. Tu dis, non, on a dit à l'église que quand tu meurs, tu ne dois plus me parler. Arrière de moi, arrière de moi. Elle dit, ouais, l'enfant, c'est le... Pégor là. A, a... hein? Elle se tourne, elle dit, Papa Jean, pégor là. Papa Jean dit, Jean. <rire> oh Seigneur, laissez-moi comme ça. Je, fais mes, je me fais des films dans la tête parfois. Et euh, toi, tu es là, Voilà. Tu Te lèves, tu vas aux toilettes, tu fais pipi, tu te viens, tu regardes la télé, tu fais tout ce que tu as fait dans la journée. Ils sont là, ils cherchent comment ils vont communiquer avec toi. Et... Donc en fait, ils peuvent communiquer avec toi partout. Écoutez, les papillons par exemple, tu restes, tu vois, les papillons dans la journée, là, peut-être, tu vois, deux papillons, les plumes, les plumes, les plumes d'oiseaux ou d'animaux ou de, de, de, de poules par exemple. Tu marches en route, tu remarques une plume. Il y a une fois une dame, je ne sais pas si elle me suit encore, elle allait faire un sacrifice à l'eau. Elle est rentrée. Et alors, elle avait parlé à ses anges. Elle est rentrée. Vous riez de mes films, mais hein? <rire> vous riez de mes films. Vous ne savez pas que c'est la, la, la vraie vérité. Vous savez pas la fausse vérité, c'est la vraie vérité. <rire> Ça, ça, ça me plaît. <rire> Donc, elle, rentre, elle, elle a fini ça le lendemain Demain matin. Elle a trouvé une plume blanche sur sa voiture, sur le capot de sa voiture. Et ce que l'esprit m'a dit en fait, c'est que c'était ces anges qui l'ont montré leur présence. Euh, la plume aussi peut signifier parfois que tes propres ailes sont en train de pousser. Donc, j'ai tu es en train de prendre ton envol. Voilà. Après, il y a une autre. Elle a fait son travail spirituel, bien le lavage. Euh, la nuit là elle a rêvé comment il y avait les petits petits les nains comme ça là qui voulaient entrer dans sa. maison? Sa... des qui séchaient entrer dans sa maison. Les petits petits nains comme ça là. Voilà les jolies plumes. Ouais. Et papillons, plumes papillons. Parfois quand tu vois le papillon, ça peut être que tu es en train de te transformer. Tu de... Mais généralement, quand vous voyez ces choses-là, demandez toujours à l'esprit qu'est-ce que ça veut dire l'esprit ça doit correspondre dans, vos, dans votre cœur ça doit être comme comme on dit dans, le, dans la bouche de deux personnes une parole est établie donc quand le papillon entre dans ta maison par exemple ne le chasse pas seulement, ne le cherche pas à le tuer et parfois quand tu te concentres sur la chose tu demandes maintenant qu'est-ce que ça veut dire, tu demandes aux ancêtres qu'est-ce que ça veut dire, une idée va venir dans ta tête voilà comment on communique avec eux une idée va venir et quand l'idée va venir, ça peut te mettre des sensations, peut-être les gousses bombes, tu vois, les, la chair de poule, de la chair de poule, des choses comme ça. Il y a une autre, une fois, je voulais faire un lavage, ou bien ma contact. Je ne sais pas si elle a pris un de mes kits. Et là, il dit que dans son rêve, cette nuit-là, elle s'est retrouvée quelque part, elle partait pour se laver. Mais quand elle voulait se laver, il y avait un négrigore, c'est-à-dire des petits-petits nains. Des nains, plein de nains comme ça là. Ils étaient de, derrière elle, noirs Il la poursuivait Et je suis arrivée avec sa tante qui est déjà morte. Tu vois, assise tout. Je crois que les plumes, là, c'était à pour montrer qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Ça, c'est des anges ou bien ton niveau, ton, ta, ta croissance. Parfois aussi, ça peut montrer ta libération. Donc, de, de, je reviens au rêve de la dame. Elle dit donc que je suis apparu dans son rêve, là. On dit, j'ai apparu, je suis apparu. Vous savez comme... Écoutez, je gère le français comme je... Je n'ai pas le doctorat en, en, lettres, en lettres modernes, ok? Je sais que vous comprenez ce qu'elle avait dire. Voilà. Je sais que parmi vous, certains disent que moi, elle ne parle pas bien le français. Je vais me mettre sur le direct, je vais parler comment? Je parle seulement. Bon. Ok. Donc... <coughs> J'ai donc apparu. Je suis donc apparu. Ça sort comme ça sort. J'apparais dans le rêve avec sa tante qui est déjà morte. On est tous les deux en blanc. Et elle dit que j'ai levé la main. Tous les, les nains-là, ils ont disparu. Après, elle a pu faire son lavage. Vous devez apprendre à lire. Et je dis toujours, ça commence d'abord par l'obéissance. Parce qu'il y en a parmi vous, depuis que vous m'écoutez, vous me regardez. Je suis là bas à votre télé. Ne vous inquiétez pas, vous me donnez les vues sur Facebook. Regardez mes vidéos, ne faites pas, vous avez compris. Ne, ne pratiquez pas. Ne pratiquez pas. On organise les lavages, vous ne venez pas, ne venez pas. Voilà. Bon, je fais maintenant mes annonces. Il y a lavage, déblocage... Euh, on est quand On est jeudi, non Aujourd'hui. Le lavage va se faire en soirée. Donc, ceux qui veulent se débloquer, il y a lavage, déblocage, lavage fondation... Il y a lavage, euh, attirance. Donc chaque ça dépend de ce que tu veux dans ta vie. Fondation, c'est pour couper les liens maléfiques. Les liens, les, les trucs qu'on t'a passé de ta famille qui te bloquent. Euh, déblocage, c'est pour si tu veux débloquer certaines situations de ta vie. Lavage, attirance, il y en a parmi vous. Il y a juste un truc, sur vous, qui fait que toutes vos choses ne marchent pas. On vous chasse, on vous, on vous rejette seulement. Ok <rire> Euh, donc, je prends les enregistrements pour le lavage du premier. Donc le premier, comme vous le savez tous, le lavage du premier va se passer. Certaines personnes pourront venir à Libreville au Gabon faire le lavage. Certains pourront venir à Douala au Cameroun faire le lavage. Mais je ne vous dirai pas où je serai parce que vous n'allez pas me limiter quelque part. Donc euh, vous venez sur place faire votre lavage. Donc on a le séminaire qu'on va faire euh, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc je vais dire les gens qui sont enregistrés. Comment transformer ces dons en argent? Comment transformer les dons que tu as en argent dans l'heure du lavage du premier c'est très c'est 12 heures pardon donc généralement je demande de venir à 11h30 maximum comme ça on peut se préparer parce que pour faire le lavage tu dois écrire beaucoup de choses tu dois il y a plein de choses que tu dois faire voilà il y a tellement de lavage de témoignages pour les lavages tellement il ya l'autre qui s'est lavé un jours plus tard elle a eu 500 mille de recettes euh, qu'elle a pu maintenant elle a payé sa dîme Là tellement, tellement de témoignages. Vous vous amusez, je vous embrouille avec l'anglais. Je vous embrouille avec l'anglais. Vous voulez vous moquer de mon français là? I can just start talking in English now, you know? Dans ma tête, je suis anglaise plus que française. Donc je vais finir ce direct en anglais. <coughs> okay so I gave you some instructions um, regarding first of all what you can do when you go to the beach you know if you don't have a beach in your city you can use uh, a river or a lake um, some some of you some of you guys in your you know in the village you have uh, running water you can use that as well um, so you I said to you you can use you bring with you one kilo of rice raw rice not cooked okay you can bring with you uh, some milk you can bring with you uh, biscuits and um, sweets so when you go to the water ideally you can have your feet in the water if you can't it's okay if you are you can stand on a bridge the most important part is that you can pour whatever you brought with you and you speak you're speaking to the entities that you have uh, in the water You're asking for the strength. Um, how about the sea? Yeah, you can go to the sea as well. Yeah. Je répète en anglais ce que j'ai dit en français tout à l'heure. Vous êtes moqué de mon français, non? Je vais vous parler en anglais maintenant. Restez si vous écoutez. Voilà. Okay, so you can stand on a bridge. Bring with you one bottle of wine as well. Red wine. No, the pond is not good. pond cannot do Pun, pun cannot do you need a running water something that is going in and out It's very important because uh, when they when you do your sacrifice you need to your offering is an offering that you're making they need to accept it so a pun is just static no so don't do that so when um, you can even travel to another city yeah <laughs> you can travel to another city if you don't have water in your city so You stand there ideally not to be frustrated you need to find a time where you don't have people a lot of people on the beach or a lot of people on the on the bridge because i've heard that in europe in some cities uh you know they can catch you if you come in dirty the water yeah oh <laughs> the francophone so you stand on the bridge first of all when you're pouring the rice You're asking for abundance. Okay? With this, with this rice that I'm pouring, as I cannot count the amount of grains, of, of seeds that you have in this rice. I'm asking for abundance. Open my doors. Whatever doors were closed or shut, I open them right now. I open my finances, I open my businesses, and you pour it in the water. And you pour it all. You will notice that all the things that I've asked, most of them are white. Sometimes I can ask for sugar, but it depends of, you know, up to you. So, you pour the rice, you ask for abundance, uh, you take the sweets, you take the sweets, you have one in your mouth, the rest of it, you open, you have to take it out of the, the plastic, and you pour it. Yeah, they can catch you because they see you're dirty in the water, yeah, so you have to be careful, go in the night time, or you wear a hood, so the camera cannot catch you. <laughs> oh, this is so funny, but anyway... Um, you pour in the water and for the biscuits and the sweets have a little bit in your mouth and you pour the rest open from the plastic don't leave it in the sachet you have to open it up and you pour it in the water you can even bring a whiskey a bottle of whiskey okay a bottle of whiskey if you want to you pour the the biscuits and you ask them to sweeten your life to sweeten your life your businesses your body you know your career then you can ask whatever you want Even if your marriage has gone sour, you're like, okay, um, bring some sweetness to my marriage. I've been going around, things are not going well. My husband, you know, he's cheating on me, stuff like that. Uh, I remember when we once started, we were lovers. So restore sweetness in my marriage. So the sweets is to ask for sweetness in whatever you want. And um, after the sweets, you now take the wine or the whiskey. The better the offering, the better the they will receive it okay so don't go and buy something that's very cheap because oh i don't i don't want to spoil my money on this thing no give some good offering the other day i heard for somebody that they needed to bring a 12 year whiskey 12 years of age that's what the ancestors asked so if you you are you're stingy <laughs> it's not good for you right okay so You take the wine or the whiskey bring a little bit in your mouth and you pour the rest of it It can be by lazy can be anything any nice drink sometimes you can even bring your favorite drink you pour it and as you're pouring it okay share this between yourselves uh, I'm asking you guys because spiritually or physically when we sit down to have a drink that's where we have conversations that's where we have um, Uh, you know we talk about important things most of the time when they sit down and have a whiskey, a glass of whiskey, or wine, they're having important conversations. so you talk to the spirits and you're like, "I'm pouring this because I'm asking uh, for you guys to sit down together, argue about my case, give me favor and where whatever the country you are in, maybe it's not your your your homeland, you know maybe you're in Washington and you're pouring this and as you're pouring you're like i'm asking to the gods of this land in washington to speak with the gods of my land back home and uh to give me favor okay share this between yourselves you're you're, you're offering to the gods of the land you know you're offering to the your ancestors you're offering uh, and you're asking to the universe to god Because when God created us, He gave us water. He gave us the sky. He gave us trees. He gave the land. He didn't just put us on the earth. So there are powers and entities. The sun has a power. The moon has a power. The earth has a power. It, it brings forth life. The water has a power. And some people have used that power in their own advantage. Some have used it to hurt other people. You feel, if you feel like giving champagne why not and you have to specify that you're speaking to the positive entities okay the good ones and uh, i always put uh, the virgin mary and uh, the holy spirit and you do all of it in the name of jesus i know people will be like how can you go and throw something in the water and you say the name of jesus hey jesus was baptizing with water it means that he was doing his things going to the water talking to the water putting somebody in the water mm, i'm gonna start preaching right now hey, hey. okay he will, put, he will put somebody he will lay you down in the water because he understood that he needs to walk with the earth church has has deprived you of some knowledge that's why my people are perishing because of lack of knowledge sometimes he will take the earth he will put his saliva on the earth he will mix it together he will put it on your eyes he will say go and wash so he's used the, the the earth and the water to heal somebody why do you think that today you only have to use praying to the holy spirit only and nothing else go and check the bible again read your bible again there's many things that people didn't know hmm. The water has a power that it can, it can help you. The earth has a power. Our, our ancestors in Africa, they understood this thing a long time ago. This is why they would go, they would pour things on the floor, they would erect some altars, and they will go and talk to their ancestors. They would sacrifice animals. In the Bible, they do it as well. Au revoir, Victoire. Pour la première fois, j'ai privilégié les anglophones sur ma page. Bonne journée. Ok. So, you pour the, the, the wine or the whisky. Uh, what's left? Some people can even cook their favorite meal and they bring it into the water. Just one plate. You have a little bit of it and you pour the, the rest in the water. <coughs> As you pour it, Uh, ask them to share the food together between themselves. Um, do you know egusi? You can make a, a meal with egusi and you bring it there. They like it. Um that Cocoyam that we pound it with yellow sauce. Yes. So you ask them to eat it, in, you know, to share it together. And after that, you're going to ask what is in your heart. Because you have some things that are. You know kept in your heart you have some battles that you have been fighting but you're tired speak to them open your heart like I need your help here I, I need your help I need your help and when you start sharing with them you're opening your heart now watch and see what's happening around you sometimes when you do that you can have and you know like a bird like these ones they come they came back I don't know maybe they have some somewhat some other things they want to share with us you can see the sky maybe you can have a like a particular shape in the sky have a look maybe you can see the water you know just comes on you i don't know just be watch and see all right so that's it that's everything i had to share with you now i have to go because i have an important appointment today so holy spirit carry me oh. Carry me, Holy Spirit, heal me. Oh, hey, hey heal me. Oh, Holy Spirit, cover me. Oh, cover me. You know direction, tell me. Oh, open the word to me. Reveal Jesus to me. Ah. And after that, you can spend some time on a beach. Or you can go home. And uh, watch your dreams. Because sometimes they will come and speak to you in the dream. Okay? Martial, you have to just listen to your spirit. I told the hours already. Maybe you work in the day and you're free in the night. Maybe you work in the night, you're free in the day. I gave you some key hours. 6, 9, 12. Like I told you. So when I have the same question coming back, I'm like... All right. Bon, la prochaine fois que vous allez provoquer mon français, je vais toujours parler en anglais. Vous avez compris, non? Oui, les oiseaux, oui, oui, oui. Je vous bénis aujourd'hui. J'enlève la paresse de votre corps. Je déclare que ce que vous avez entendu ici aujourd'hui est bien plus, c'est-à-dire ce qu'ils vont vous montrer plus tard. Je déclare que vous allez partir le faire sans paresse. J'enlève la paresse de votre esprit, la lourdeur. J'enlève ça de votre corps au nom puissant de Jésus. Je viens vous fortifier. Il y en a parmi vous, vous, avez, vous savez que vous devez apprendre même l'anglais, mais vous tournez depuis. Vous savez que vous devez apprendre ces choses, mais vous tournez. Je déclare que vous allez être fortifié au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous êtes fortifié au nom de Jésus-Christ. Je viens vous restaurer. Je restaure vos idées. Je restaure euh, Je restaure votre esprit pour l'apprentissage. Je vous fortifie. J'ouvre vos portes. Je déclare que votre esprit est réceptif quand l'esprit de Dieu vous parle. Je vous enlève de tout euh, embrouille. Certains d'entre vous sont dans le brouillard depuis longtemps. Je vous sors de ce brouillard au nom de Jésus. Je déclare que vos business prospèrent. Je dépose aussi sur vous le discernement, l'esprit de discernement, vous en avez besoin, le discernement. L'homme ne vivra pas que de, de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Holy Spirit, cover me, oh, oh cover me, oh. Bonjour à vous. Open the world to me Reveal Jesus to me Open Holy Spirit, carry me on Carry me on Take me higher, take me deeper Take me higher Je chante Nathaniel Bassé Nathaniel Bassé Il appelle ça Holy Spirit Carry me on Bonne journée. Je vous bénis.